Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau jeu Sony qui s'appelle Sonic Rush. Et oui, Sonic Rush les amis, c'est hein. un jeu où Sonic plus court. Rush le running de Sonic. On peut jouer.. Je sais pas si on peut jouer le personnage de Sonic. Euh. C'est easy. Ah par contre quand ça change d'écran, c'est un peu chiant. Non, non, je suis... Jeu. Non, je, je, je vais plutôt jouer avec la croix parce que la DS, y a pas de... De fps euh, n'importe quoi, il n'y a pas de... de... Oh on enfin, un boost. On a un boost d'un jeu, jeu Sonic en 2D. Et pour gagner ce boost, il faut faire des figures, sur Linux. Es en en Quand t'es en l'air. Il... Alors moi c'est X hein, c'est pas les vrais boutons Mais pour moi c'est X Je peux appuyer sur X pour sauter B pour sauter A pour sauter X pour sauter Boum boum boum Micrush Alors j'ai jamais dit que je ferais un SP sur Sony Crush Les gens ils vont me dire si vas-y c'est trop bien comme je ferais C'est mon jeu préféré C'est mon jeu Sonic préféré Non mais non mais oui d'accord en 2005. Je je pense que vous savez que Sonic Rush est sorti en 2005. Tout le monde a y joué, sauf moi, parce que j'avais pas de DS. Ah si j'en avais une, à chaque fois ils se pétaient tous. Donc voilà. Et je savais pas qu'il y avait des jeux. Moi, je savais pas. Je connaissais pas Sonic en fait à l'époque. Quoi Je connaissais pas Sonic bah ouais, pas trop, c'était pas trop mon délire Sonic, c'était plus Mario, bon maintenant mes délires c'est Sonic et Mario, parce que je les aime autant, euh, Sonic et Mario, ouais, je trouve que, non, je, je dis pas que je les aime autant, en vrai, je les aime, je préfère Sonic à Mario, voilà, oh, tout le monde préfère Sonic à Mario, de, de nos jours, et de nos les gens vous aident ils aiment plus Sonic. Ouais, j'adore cette <rire> ah oui on a des rangs hein. c'est la première fois que je vois un jeu où on a des rangs moi je veux remplir euh... ah non il y a le Sonic Forces en fait hein, que j'ai joué ah non, hein. jeu Sonic non mais de toute façon Sonic Forces il est pas pire que euh, un, un des jeux Sonic 6 genre une Xbox d'abord ou bon, alors je craque sur PC, mais c'est pas possible parce que. Ah non, non, on peut pas craquer ce jeu parce que déjà il est sur PC, mais c'est une démo. Donc t'as qu'à voir la démo. T'es content C'est X, Y par le bouton. Enfin moi c'est pas Y, c'est une manette PlayStation. Hein, parce que j'ai Y n'importe quoi. Non mais pour moi tu vois c'est les mêmes boutons que les Switch alors du coup ben moi j'ai y, y alors c'est pas c'est pas Y du tout. Ah oh, non ah non celui-là on comprend rien, il comprend dans tous les sens. <rire> C'est mal arrivé de dire ça à Sonic et de dire ah oh, putain comprends rien quand on voit Sonic, il court dans tous les sens. Or que Mario tu vois, c'est oh, compréhensible. Putain je pense dans... dans la télé, c'est bon, je vais récupérer. Ah oh, c'est bien c est, c est, cette télé, ça a rempli le boost de Sonic. Bon. Enfin, c'est le premier jeu, où il y aura un boost de Sonic, notre petit hérisson. J'ai dû installer Rush Adventure, mais non ça m'a installé Rush Normal. Bon, je pas. Fait. Rush, oh Rush ouais, ouais, Aventure, c'est pareil. Puisque, c'est une Aventure Bah puis tu l'as entendu. Ah ouais, quand je fais un boost, ça détruit le, le robot automatiquement. Putain! Heureusement, quand... j'ai fait un spin dash, hein. Non, j'ai raté mort, encore. Voilà, faut appuyer sur A. Ah, Oula. Wouh! Mais chez vous, on peut utiliser le boost. Tout va bien. Non, ah, c'est bizarre. Dans ce jeu, le, le son de jeu est normal. Dans le cas, TS qui est bizarre. Ah, parce que ça, ça te watch Ah Je découvre le jeu avec vous. <coughs> oh, putain. Alors, vous. Enfin, moi, je le découvre en tout cas avec vous. Parce que vous, vous l'avez déjà découvert, j'imagine. Moi je découvre seulement aujourd'hui. J'ai jamais joué à ce genre de jeu. Vite Fast Sonic. Ah, j'ai plus de boost. <rire> je regarde en bas. Wow. j'ai encore du boost. Ah, c'est bon, c'est la fin en fait. Le boost, c'est sert hein à rien. Oui, quand je fais une figure en fait, j'ai un boost. Clear. Moi oh, j'aime bien la danse de Sonic, elle est trop classe. Bon, j'ai encore un but. Mon nom de famille commence par un B de Je ne dirai pas. Faut pas déconner. Avec moi, nous, quoi, si tu n'as. Sans français, je vais dire français. N'importe quoi Le français, c'est ce que j'ai en train de parler là. Ça, c'est d'anglais, ça. Je ne dis pas que. En fait, même si c'est en anglais ou en français, la de lire, je ne dirai pas. Ah bah oui mais je suis con, je dis ça en anglais, mais le truc c'est marqué en anglais, le truc <rire> Sonic the Joker, n'importe quoi, même en français, mais en anglais, on dit Sonic the Hedgehog. On n'est pas Sonic et le hérisson. Personne dit, hé, hey, dites-moi en vrai, pour de vrai, est-ce qu'il y a des gens qui disent Sonic le hérisson Non, pour de vrai, c'est une vraie question. <rire> bon, ouais, tu ouais, veux me dire Alors, oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, tu vois. Oh non, je suis dit, ouais, vas-y, je vais lancer Sonic Crush comme ça je suis une que Sonic Rush, c'est un bon jeu Table Fall Buy Non, je crois, quand je dis table de Buy, je pense à. Un coup. Je pense à. Je pense à Sonic Battle. Bon, on va refaire une vidéo. Ah Pas ça Non, je vais mourir. Ah, ouais, je peux mourir. En vrai, s'il y a quelqu'un dedans, il vous de met là, non Faut poser une question. C'est à moi. Il va le refaire, il va le refaire attention, attention. Non, pas l'écrasement, mais le, le, la roulade. Laisse-moi sur le côté. Oh, ouais, je suis trop fort. Non, il le fait deux fois Wouah, je suis vivant. Eh ouais, je suis trop fort, c'est une vieux job. C'est pas agréable en fait, les contrôles de la DS bien avec un joystick, bah là, euh, en fait euh, avec cette manette euh, que j'ai, le joystick et que, est cassé, je préfère jouer avec la euh, avec qu'elle croix. c'est beaucoup mieux. Oh, un stocker, un sonic. il le fait trois fois, c'est sûr. Ouais, il a fait... Ah bon Ah si, je me rappelle ici. Je vous tout le temps ici. Ah, je l'avais peut-être sûrement joué, mais je me rappelle plus, c'est Quoi, quand les gens ils vont dire ouais super jeu et tout, euh, voilà, sneak rush, ah, voilà, pour le dire, attends, avec wow. what, moi du chaos, oh, toi tout, ah c'est Blaze, bonjour, Blaze, je sais, vous étiez qui, hein, vous inquiétez pas, je vais t'aider pour le te vaincre. Ok, Sony, je disais. Quoi Quoi Comment ça Pop oh, d'Orton, mec Merci ce boss. j'ai un rang S Eh, hey, what's up Eggman est posé chez lui. Parlez qui veut A thèse. Il parlait donc à Thaze Pardon. Allons-y, Thaze Naviguer. Tu me prends pour un bateau ou quoi, toi <rire> Tu peux naviguer bah, vraiment, je navigue, euh, Oui, <rire> je vais aller. que Bon, ça Parce que toi, tu viens pas avec moi, bon. Est-ce qu'à un moment, on pourrait jouer avec Blaze ah, c'est cool. Le pouvoir qu'on aurait avec Blaze mmh. Non, mais déjà, faudrait peut-être qu'on la retrouve en fait. Oh non Oh le cri Oh non pas un niveau d'eau. J'ai quoi là Ah d'accord, des bombes. Hein? Ouais, je sais comme vous. Ah il fallait prendre le truc euh, piquant Ah bah oui, là. là. j'ai pris des bulles. Ou pas Ouais. J ai... J ai explosé, m'entendu. Les... Ou ah là j'ai pris des bulles. wesh allez reviens mon truc là, allez. Ouais. Allez, ah, là j'ai pris une bulle du monde aussi ah c'est euh, c'est pas Sonic c'est pas l'air de Sonic ça wow oh, wow oh, oh. oh putain je crois que c'était des missiles mais non c'était poisson Pff. oh ah. <rire> Des poissons, je suis con ouais je suis quoi à l'envers Sonic Michael Jackson quoi ah j'ai la avec les réponses ah, non boost oh j'ai récupéré tous mes anneaux je fais ça dans oh non non non, non. Oh, bah, alors là je pourrais pas récupérer tous mes anneaux ah je peux pas faire un boost j'ai plus rien comme pouvoir wow dans l'eau depuis une heure. Ah, c'est bon, c'est grand. Wow Même quand t'es Sonic. Ah, je vais me noyais. Oh, non, non, j'ai pas de musique. Bon, bon, bon. Non Oui, je... c'est bon là, t'as trop pu faire. Ah ouais Vas-y, boost, Sonic Sonic Attends, attends, attends, tu veux que je fasse quoi là euh, spin dash un Pourquoi ouais, okay. il y a un bumper il sert à rien pourquoi pas que j'oublie quand je suis en l'air de faire des figures. Voilà, voilà quand je, quand je fais gros bouger par un bumper, je fais ah, une figure. ok Ah Faut faire un boost C'est pour ça qu'ils te font faire des figures. Je, je fais ce niveau, après je m'arrête là. Ça va faire trop... Je dis pas ça parce que le jeu commence à laguer ouais, C'est bizarre, hein, pourquoi tu laves Ça se fait trop pas, moi. Oh non, moi je vais aller en haut, moi. Pas tu ah, faut booster. J'ai plus d'air, j'ai plus d'air. J'ai encore de l'air, putain, on vient de l'air rapidement. On veut. Comme dans Sonic Forces, ah non, je peux pas faire. Ça. Oh bon. Hop. Oh. Ah non, dans les arts, je peux pas faire un. Wesh, ouais, je... non, tu fais quoi là Sonic Oh, je oh, que oh, oh. je vais mourir avant la fin. C'est vraiment ce que suis en train de faire. Wouah, et vous croyez que j'irais encore vivant si j'arrive pas à utiliser le boule Je pense pas un jeu d'essence en fait non Sonic Rush. Crush. Ça Ouf. Avancé, vous êtes méchant. Hein. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Ouais, bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au ce bout okay, d'un, euh, d'accord? Oui, c'est ce moment ça je pense pas. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout d'un, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao,